Peux-tu nous jouer la mesure qu'on apprend aujourd'hui? Si, Do, Ré, Sol, Do. Merci Adam. Voici la mesure d'aujourd'hui. Voici la première note d'aujourd'hui. C'est Si avec la main gauche. Bien sûr avec le troisième doigt. Comme vous voyez. si. Ensuite, ajoutez Do avec deuxième doigt. Si, Do, OK Pour cela, on va répéter cinq fois. Si, Do, première fois. Si, Do, deuxième fois. Si d'abord, Do, bien. Si, ensuite, Do, quatrième fois. Do. Ok Ensuite, ça continue à monter sur le Ré avec le pouce maintenant. Si, on a commencé, la première note c'était Si avec le troisième. Ensuite, Do avec le deuxième doigt. Maintenant, Ré avec le pouce. Cela donne Si. Comme ceci. Ok Pour les trois notes, maintenant on va répéter cinq fois. Si, Do, Ré. Première fois, si, do, ré, deuxième fois, si, do, ré, troisième fois, si, do, ré, quatrième fois, si, do, ré, et la cinquième fois. Très bien, si, do, ça monte, ça monte, maintenant ça va tomber, comme tout à l'heure. Sol, avec cinquième doigt. Si, regardez bien. Do, O, oh, I, ça monte. Encore. Maintenant, ça tombe sur le sol avec le cinquième doigt. Ok? Est-ce que vous vous souvenez? La dernière fois, on avait appris Mi, Fa, Sol. Après, ça tombait. Comme ceci, pour la main droite. Mais aujourd'hui, Si, Do, Ré. Et puis, ça tombe. Sol. Ok? Pour cela, on va répéter cinq fois. Si, Do, Ré, Sol. Première fois. Si, ça monte, ça monte et puis ça tombe. Sol. Deuxième fois. Si, Do, Ré et Sol. Troisième fois. Si, Do, Ré, Sol. Quatrième fois. La dernière fois. Si, Do, Ré, Sol. Très bien. Maintenant, on ajoute sur le Do avec le deuxième doigt. Do. Cela donne Si, Do. Je vais doucement. Sol. Regardez bien maintenant. Do avec deuxième doigt. Ok Pour cela, maintenant, on va répéter cinq fois. Si, Do, ça monte, ça tombe. Maintenant, on termine avec le Do. Première fois. Si, Do, Ré, Sol, Do. Deuxième fois. Bien, troisième fois. Si, ça monte, ça monte, et puis ça descend, et puis sur le Do quatrième fois. Si, do, ré, sol, do. Très, très bien les enfants. Bien. Maintenant, on va enchaîner les quatre musiques que vous avez apprises. Do, do, do. Ensuite, la main droite. Ré, ré, ré, mi, fa, sol, do, si.